Chère promesse dans la Bible est mienne. Nous le croyons, notre Père Céleste, est notre Dieu. Nous en sommes de bénéficiaires et encore aujourd'hui, mon Seigneur, que ton nom soit vraiment élevé, célébré encore pour ce que soit tu fais, mon béné mé -père. pour toutes les merveilles que tu ne cesses d'accomplir encore davantage et davantage pour ce peuple qui est à toi, mon béni aimé père Saint. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore dans ces lieux pour pouvoir réellement encore célébrer ton nom qui est glorieux, Père tout ton nom qui est tellement élevé, mon bénévole père Saint, par lesquels nous avons reçu aussi la délivrance, aussi la grâce et la vie, Seigneur, et aussi la victoire, mon Père Saint. Tu es vraiment merveilleux, mon bénévole père oh Dieu, de la manière dont tu conduis réellement ton troupeau à toi. La sagesse t'appartient, mon bénévole père Saint, l'honneur aussi t'appartient, la gloire t'appartient. Tout te revient à toi de plein droit, mon sauveur. Nous sommes réellement tes sujets et nous t'appartenons aussi, mon Père. Nous te remercions vraiment parce que tu es vraiment Dieu. En dehors de toi, il ne pourra jamais t'y avoir de Dieu. Avant toi, il n'a jamais été formé de Dieu, Seigneur. Et après toi, il ne pourra jamais t'y avoir de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu es, Seigneur, Dieu. Pour ta grandeur, en notre Dieu, bénémoine, Père Saint, au oh Dieu. Pour ce que toi, tu as fait encore aujourd'hui. De rassembler ton peuple en cet endroit. Tu sont venus de loin comme de près, Seigneur. Et en parcours de kilomètres, bénémoine Père Tibissant, pour se retrouver en cet endroit. Que tu sois béni, Père. Et que chacun d'eux soit aussi béni, mon roi. Merci encore pour chaque antique. Merci encore pour tout ce qui a été fait encore en ce jour, en ces lieux, lieu, bénémoine, Père Tibissant. Parce que nous sommes venus pour voir te célébrer, te louer, te glorifier, Père. Oh Dieu, dispose encore Cœur encore aujourd'hui pour que nous puissions réellement aussi recevoir ta sénance à toi, bien mes personnes parce que nous voulons que toi, mon persain, sois béni. Passe ainsi pris à Père au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu soit béni et qu'il soit vraiment glorifié et exalté encore pour son amour et sa bonté, ses grandes compassions à notre endroit. Il est fidèle, il est aussi digne d'être aimé, craint, célébré et glorifié aussi du fin fond de notre cœur, parce qu'il est notre Dieu. Qu'il bénisse chacun de vous et qu'il vous fortifie davantage. Et je suis heureux et je suis reconnaissant de m'avoir permis et accordé la grâce que je puisse encore vous retrouver et revoir effectivement aussi vos visages après un temps aussi long aussi. Merci à chacun de vous pour toutes les prières que vous avez réellement aussi adressées au Seigneur à mon endroit. Et vraiment, le Seigneur a entendu. Il m'a accordé la grâce de pouvoir aussi être là de retour et aussi en bonne santé. Merci parce qu'au travers de vos prières, le Seigneur a accompli aussi des grandes choses aussi de l'autre côté là-bas et qui aujourd'hui, effectivement, le peuple de Dieu est dans la paix et dans le calme à ce que le Seigneur a eu à pouvoir amener les choses à leur juste place. Nous, nous le remercions pour sa fidélité. J'ai profité aussi de cela pour exprimer aussi à notre sœur, ici, Irène, l'épouse de notre frère, et toute sa famille entière, toutes nos profondes et sincères condoléances. C'est vraiment douloureux et très fondement triste aussi de pouvoir à prendre une situation comme cela, sans qu'elle qu ait été malade, je crois qu'elle soit partie comme cela. Mais comme nous pouvons dire, notre Dieu est bon, c'était aussi notre sœur en Christ, elle aimait aussi le Seigneur, Elle a on crie aussi à la parole de Dieu, le Seigneur en prit soin. Il l'avait donnée et il a voulu aussi la reprendre, c'est elle qui a ramené notre sœur Lise ici. Et je la connaissais. Et euh, c'était un moment difficile. Elle était aussi comme la maman d'Élise. Mais nous remercions notre Dieu, qu'il console effectivement toute la famille entière. Et, et c'est aussi la tristesse pour nous aussi, parce que c'est aussi une de nos sœurs qui est rentrée aussi à la maison. Que le Seigneur bénisse la famille. Nous allons donc prier. Tendre Père et précieux sauveur, que tu sois loué, que tu sois béni, parce que tes décisions sont souveraines. « Quand tu les prends, tu sais pourquoi tu le fais, Seigneur. »« Mais tu connais aussi la faiblesse de l'homme, petit de mon Dieu, combien quand ton père est membre de la famille, » Nos cœurs sont profondément attristés, Seigneur. C'est surtout quelqu'un que nous avons connu, avec qui nous avons pu avoir le temps de pouvoir passer dans la vie, Père de Père Saint-Dieu. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont restés aussi gravés, Seigneur, pourtant pour ma soeur que aussi pour notre jeune sœur Lise, Père. Nous te prions de pouvoir consoler aussi mon frère, Père et tous les petits-enfants qui sont à la maison, Père oh Dieu, parce que tu as réellement la famille qui est aussi restée là-bas aujourd'hui, Père qui est aussi en larmes, le frère, son époux, mon bénémoine Père Saint. -Dieu. Mon Dieu, tu es vraiment le consolateur, mon roi. Nous te supplions, mon Père. Père parce que si toi tu ne fais rien, ce sera la détresse, ce sera aussi la tristesse profonde, mon bénémoine Paty Mais quand toi tu dis un mot, tu consoles mon roi, nous sommes aussi fortifiés, mon bénémoine personne. Puis-tu bénir encore la famille de ma soeur et aussi, Seigneur du tout, les bien-aimés qui sont aussi dans sa famille, mon bénémoine Patribissant, en fait, qui sont aussi consolés. Sois bénis car nous t'avons ainsi prié et demandé cela, Père, au nom de jésus Christ. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu, et de ce que c'est vrai, et ses décisions sont souveraines. Nous ne pouvons que nous incliner aussi à, à ces décisions, mais nous savons que la consolation qu'il nous donne, c'est qu'un jour nous nous retrouverons de l'autre côté. C'est pour ça que nous nous préparons aussi pour que quand ce jour-là arrive, nous puissions être prêts et dans les conditions telles que le Seigneur, notre Dieu, a aussi exigé que cela soit. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de nos rassemblements aussi et de réaliser aussi les privilèges et la grâce que Dieu nous accorde chaque fois que nous avons la possibilité de pouvoir nous retrouver effectivement aussi dans un lieu où son nom est vraiment invoqué. C'est à cela que nous voulons de tout notre cœur nous attacher pour que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions avoir les dispositions nécessaires pour que lorsqu'il nous donne effectivement ses directives et... Et ce qu'il attend de nous, que nous ne puissions pas penser à notre façon, à nous, parce que l'homme a sa façon de pouvoir penser, Dieu aussi a la sienne. C'est pour ça que le Seigneur a dit Vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas aussi mes pensées. Il faut toujours que nous puissions réaliser ce que nous sommes. C'est que lorsque nous sommes aussi dans la maison du Seigneur, c'est aussi un combat où l'ennemi s'acharne effectivement pour que toi, tu puisses rester son esclave, mais où le Seigneur veut que toi, tu puisses être libre. Donc il est absolument important que nous sachions où nous nous tenons. Nous sommes sur un champ de bataille où réellement le Seigneur a déjà eu la victoire. Il veut que toi, tu, tu puisses prêter attention pour que tu puisses posséder cette victoire et pour toujours, parce qu'il a vaincu une fois pour toutes. Puisqu'il a fait cette victoire, maintenant, nous revient C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement si importante pour le croyant Parce que nous le sommes devenus Parce que le Seigneur a accordé la grâce que nous puissions recevoir cette parole Pour qu'elle puisse aussi avoir aussi son effet aussi dans notre vie Nous avons confiance que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment fidèle dans sa façon de pouvoir faire les choses Et c'est cela qui régit aussi notre cœur parce que lui-même, même si le monde doute, même si vous pouvez douter d'une certaine manière ou d'une autre, et il est vrai que douter de vos doutes, ça c'est le travail que l'ennemi fait d'une certaine manière, mais jamais douter de ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Parce qu'il a dit, je suis l'éternel, je ne peux pas changer. Donc, ni toi, ni moi, ni aucun esprit ne peut changer Dieu. Donc, euh, c'est pour ça que... Dans les scènes Écritures, nous entendons que tout lui est soumis. Donc, il n'y a aucune chose qui peut arriver à pouvoir être dans une, dans une direction qui dit « Non, je ne peux pas être dans la position que Dieu veut que je sois. » Non, parce que quand Dieu a dit « A, ah, c'est ah « A qui doit se faire. C'est pour ça que nous, nous sommes devenus en fait l'objet en fait de, vous comme, savez, comme un petit ballon entre les mains de l'ennemi qui essaye de pouvoir davantage effectivement nous pousser là-bas, nous pousser ainsi. Mais si nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, nous devons connaître réellement aussi qui est notre Dieu. Les combats, cela effectivement, c'est les combats de la foi. Les combats effectivement aussi dans la pensée aussi. Mais nous savons qu'effectivement que le Seigneur notre, vous savez, le diable, ça, il faut que vous le sachiez, a été complètement vaincu. Amen. Donc. Les démons, les tout ceci et tout cela n'ont plus aucun pouvoir ni autorité sur un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Nous devons savoir effectivement que le Seigneur a accompli ce qu'il a dit à notre endroit, de manière à ce que nous puissions garder notre position en tant que fils et fille de Dieu. Et que nous marchons parce que si nous marchons, nous devons savoir dans quelle direction nous allons. Et c'est cela, effectivement, qui est aussi important pour tout un chacun de nous. Nous devons aussi comprendre qu'effectivement, que sur cette terre, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un temps qui est imparti, effectivement. Parce que comme les saint qui le disent, aussi effectivement qu'il y a un temps de la grâce, il y a aussi un temps qui est déterminé pour chacun de nous. Quand on ne connaissait pas Dieu, effectivement, on pouvait faire de notre vie ce qu'on voulait. Mais la grâce qui nous a été accordée, ce que le Seigneur s'est fait connaître à nous. Et pour aussi que nous apprenons effectivement aussi ce qu'il a né en réalité avec ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes. En enfin, fait, que nous ne marchons plus comme nous étions effectivement, sans espérance, sans foi, sans Dieu, on veut n'importe comment. Mais que nous réalisons effectivement que non, dans ce monde, il y a un Dieu. Alors, c'est Dieu, effectivement, il est le maître de toutes choses. Et c'est Dieu, effectivement, a déterminé un temps pour tout un chacun de nous. Que vous le vouliez ou pas, mon frère et ma soeur, ta vie en toi qui est un être humain naturel est limité. Donc la durée de ta vie sur la terre, elle est limitée. On ne va pas rester sur terre, effectivement. Nous, chacun de nous qui est venu ici, il doit partir un jour. C'est pour ça que lorsque nous marchons, nous devons marcher avec circonspection et surtout aussi avec sagesse, pour que nous puissions réaliser effectivement que normalement, nous devons être conscients que nous ne sommes pas ici sur cette terre éternellement. Il y a un temps, qu'effectivement que ce corps et tout ce qu'il est, parce que d'abord, ce sont des, des organes qui sont à l'intérieur. Ils fonctionnent pour un temps. Ah, bien sûr, mon frère et ma soeur. Bien sûr, depuis la chute, les choses ont changé. Mais avant la chute, non, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que tout ce que tu avais que constitué, effectivement, vous savez pour quelle raison, mon frère et ma soeur? Parce que l'âme que Dieu a créé, effectivement, était d'abord esprit spirituel. Vous vous souvenez Vous vous souvenez parce que vous avez toujours eu à pouvoir entendre que c'est ce qui est spirituel qui domine sur le charnel. Mais quand maintenant le charnel monte au-dessus, à ce moment-là que les choses changent. Donc lorsque la chute est venue, effectivement, c'est à ce moment-là que les maladies, les ceci et les cela. Donc Satan est venu avec son arsenal. Tout ce que nous vivons aujourd'hui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous regardez ici tout ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, c'est pour ça qu'il ne faut jamais toujours, oui, mais, mais si Dieu était là, et pourquoi ceci arrive effectivement Dieu a toujours été là. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème a toujours été avec l'homme. Dieu a placé l'homme à l'endroit que l'homme devait être, effectivement, et il n'y avait toujours pas de problème. Depuis que l'homme était dans le jardin d'Éden, effectivement, le chose se passait comme Dieu le voulait. Et l'homme était aussi obéissant. Il n'y avait aucune chose qui pouvait... Et vous avez remarqué aussi, frère et soeur, que quand on voit Adam dans les jardins d'Éden, il n'y avait aucune chose qui dominait sur lui. Amen, amen. Non amen. Qu'est-ce qui pouvait dominer sur Adam Rien du tout. Amen. Or, c'était lui. Parce que, vous vous souvenez de la scène qui était où ce que le Seigneur a dit. Regardez bien, Genèse au chapitre 1, je pense que c'est cela. Hein? Genèse au chapitre 1. vous pouvez lire avec vous ici. Genèse au chapitre 1. Je pense que c'est cela. Voilà. Mmh, mmh. Voilà. voilà. Genèse chapitre 1 à partir du verset euh, 26, je pense cela. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine « Sur le poisson de la mer, surtout sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et surtout le reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa donc l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez donc féconds, multipliez, remplissez la terre. » à sujettisé cela et dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, effectivement, que Dieu avait donné l'autorité sur l'homme pour qu'il domine, effectivement, sur toute chose. Donc, rien sur la terre ici ne pouvait réellement Dominer sur l'homme parce que Dieu lui a, a créé et puis il lui a dit que tu vas dominer sur tout. Il a cité le poisson, le reptile sur toute la terre, effectivement. Donc, l'homme doit dominer sur cela. C'est comme cela que dans les jardins d'Éden, était Adam, effectivement, et comme Dieu l'avait placé, tout, tout lui était réellement soumis à cet homme. Et d'ailleurs, comme l'écriture le dit, effectivement, que c'est en fait lui, Adam, pour montrer que c'était lui qui dominait, qui a donné des noms aux animaux. En montrant qu'effectivement, que tout ce qui est sur la terre doit réellement être sous, sous, sous sa domination, parce que c'est lui quand même qui avait l'autorité, effectivement. Donc il a donné les animaux, puis tout lui était réellement soumis. Il n'y avait pas de problème. Et cet homme ici était un homme spirituel. Il n'y avait aucune chose qui était donc euh, charnelle, effectivement, qui pouvait avoir le dessus sur Adam. Aussi longtemps qu'il était effectivement dans cette sphère-là, parce qu'il avait communion avec Dieu et il était vraiment obéissant à, à la parole de Dieu. Il n'y avait même pas l'ombre d'une pensée, d'hésitation ou, ou des doutes de pensée qu'effectivement, que ce que Dieu a eu à pouvoir dire, ce n'était pas vrai, ce n'était pas possible. Parce que cet homme-là, il venait de Dieu en fait. C'était aussi un fils de Dieu. Étant dans l'environnement, effectivement, dont il savait l'origine de cela et en plus de cela, il savait effectivement qui était celui qu'il avait placé là, parce qu'il avait communion avec Dieu. Vous voyez, quand on, on est dans ce domaine, effectivement, où on a la parole. Vous vous souvenez, dans les scènes d'Écriture, quand la femme samaritaine disait au Seigneur, nous, « Nous et vous, nous n'avons pas de relation, en fait. » Vous vous souvenez, parce que nous, nous sommes des Samaritains, vous êtes effectivement des Juifs. Puis il va lui dire, puis il lui dit, mais, « Mais les saluts viennent du Juif. » Souvenez. Et alors, il dit, mais oh, nous, oh, vous dites que pour adorer, il faut aller. Il dit, non, non, non, madame, madame, madame l'heure revient, elle est déjà venue. Ou c'est ça, ni sur cette montagne, sur... non, non, non, non, non. Il dit, mais car les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. voyez-vous, Adam était spirituel, n'est-ce pas Et il avait aussi la parole de Dieu qu'il gardait. Effectivement. Donc, la communion entre lui et avec Dieu, c'était une communion extraordinairement parfaite. Donc, quand il priait, quand il parlait à Dieu, Dieu l'entendait, Dieu prenait plaisir de pouvoir descendre, effectivement, et parler avec son Fils. Comment une chose peut dominer sur une telle personne Donc, dans, dans les lieux où il était, effectivement, il savait l'importance, effectivement, de ce qui concernait les choses de Dieu en réalité. Et... Il y restait ici accroché davantage, effectivement, parce qu'il savait qu'il était Dieu dans le domaine où son père l'avait donc placé. Toi mon frère et toi ma soeur, tu es censé pouvoir savoir qui tu es en fait. Au fur et à mesure que les temps avancent davantage, effectivement, ça ne doit pas être quelque chose dont on doit être un peu comme certains ou peut-être, je ne sais pas, j'espère que ce jour-là, mon nom, ça... Non il y, a, il y a eu un temps pour cela. Mais maintenant, il y a un temps où tu as d'être très, très sûr. Que ce jour-là, alléluia, mon nom à moi, je l'entendrai. Pour quelle raison je suis tellement si sûr Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sois sûr et certain Peu importe ce que le voisin ou la voisine ou même les salisants croyants peuvent me dire. Mais moi je suis certain de la position dans laquelle je suis. Pour quelle raison Parce que dans ce moment, pendant que je marchais, effectivement, j'allais à gauche, j'allais à droite. J'écoutais tout ce que les gens disaient, effectivement. Mais un jour, Amen. mais un jour, j'ai eu la grâce d'entendre la voix. Amen. Qui me dit que ne va pas me entendre, mais voici la voix. Qu'est-ce qu'il m'a appelé Il dit, mais mes brebis entendront ma voix. Amen. Je les appelle par leur non. Merci. C'est pour Amen. ça les saintes écritures de ces voies nous frère à comprendre que trois frères, trois sœurs, il faut que tu entendes que ton nom a été appelé par le Seigneur. Il t'a dit de pouvoir sortir d'un endroit pour te conduire. Jamais suivre un homme. Mais tu dois savoir qui est ton maître. C'est pas de l'histoire. C'est pour ça qu'on veut à gauche et à droite, on n'est pas certain. Parce qu'on ne connaît pas le maître qui t'a appelé. C'est pour ça, frère et sœurs pendant que tu as encore le souffle, mets-toi à genoux. Seigneur, je vais entendre ta voix. Je ne vais pas marcher avec il y a des trains trains de ces mondes comme les autres. Non, non, non, non. Je ne vais pas être un fanatique. Je vais être un fils de Dieu. Je vais être une fille de Dieu. Je vais avoir la certitude que quand tu viendras, moi aussi je te verrai. Ça ne sert à rien de jouer la comédie sainte. Ça te sert à quoi de pouvoir passer, de pouvoir te faire passer pour une, une véritable. Ça, ça ne sert à rien. Les femmes s'assoient, ce n'est pas ça la chose. Mais tu dois comprendre, effectivement, qu'est-ce que mon frère et ma soeur, n'oubliez jamais, c'est un jour tu vas mourir. Tu joues trop avec ta propre vie, avec des bêtises, ça ne sert à rien. Sois sérieux avec ton âme. Toutes ces choses auprès lesquelles tu cours aujourd'hui, mais ces choses-là ne t'apporteront jamais rien. Quand ça sera dans le cercueil, il n'y a rien qui va partir avec toi. Il faut, les diables, il est très rusé, il nous trompe beaucoup. Il faut, eh, tu, tu sais que si tu ne vas pas travailler, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Il n'est pas dit, de n'est pas travailler. C'est la suite de ton fond de ton passé gris, non Mais maintenant, quand même, quand on amasse, on amasse, on amasse, on n'a même pas le temps de penser à soi, en rapport avec la, son âme, à soi, il y a un souci. Oui, oui, il va ajouter davantage, effectivement, tu as un travail, pour bon, savoir. et puis non, je vais encore avoir deuxième. je donne un exemple, quand es, effectivement, finalement, tu ne sais plus très bien, tu ne vis que pour les, les boîtes de sardines, pour la ranger là-bas, ou les dossiers de monsieur, tu ne vas vivre que pour les boîtes de sardines des et de les chocolat, je veux dire que vous travaillez dans la fabrique de chocolat, par exemple, vous comprenez quoi, non donc, votre vie est simplement, tu te lèves le matin, je vais... Mais non, à la fin de ta vie, as le chocolat, ne dira pas, même pas, merci. Même si tu le mets dans ton cercueil, ça va servir à quoi Même tous ces dossiers, le mets dans ton cercueil, ça va servir à quoi Personne ne pourra te défendre de l'autre côté là-bas. N'oubliez jamais qu'après, ici, il y a un lieu où il y a un juge qui attend. Okay. J'aime beaucoup Solomon, hein. Je l'aime beaucoup, oui. Ah oui, l'homme à qui le Seigneur avait donné la sagesse et l'intelligence. Il dit, sur cette terre, j'ai goûté tout. Vous voulez parler des vêtements, je me suis vêtu. Vous voulez parler de la gloire, j'en ai bu. Vous voulez parler des bois, j'en ai fait tout. Il dit, mais je regardais une chose, j'ai dit mais toutes ces choses. Parce qu'il dit, ce que Dieu m'a donné, m'a permis de voir goûter à tout. La gloire, les ceci, le cela, le, les, les maisons, les jardins, les fontaines, les ceci. Il avait un harem femmes, vous connaissez cela non Il avait tout ce que. Ce qui dit, j'ai qu dit, j'ai touché à tout. Et puis là, quoi, glorieux, glorieux, tout et il a dit quoi Glorieux, glorieux. C'était tellement merveilleux. J'ai réalisé que tout cela n'était que vanité. vous savez ce qu'il a dit effectivement bien, vous effectivement dans Frères et sœurs, croyons quand même les gens qui nous ont précédés. Que ait quand même l'expérience de ces choses, effectivement. Toi, tu es né d'aujourd'hui. Mais eux, ils sont nés avant nous. Ils ont eu la grâce à voir les choses, effectivement. Ils nous ont dit, les équipes pour que nous puissions comprendre l'importance des choses. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est là que Satan cherche à pouvoir détruire. Parce qu'il te dit, oh, toi, tu es intelligent. Oh, tu vois, tu connais bien les écritures. Tu ne connais rien. Tu as besoin de la conduite du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Tout un chacun de nous. Le jour où les Saint -Esprit, nous abandonnerons le Saint-Esprit, nous n'irons plus nulle part. Nous tournerons On a besoin de la conduite du Seigneur. Alors, regardez bien, il dit ceci, je dis c'est effectivement, donc, donc euh, Salomon, hein, chapitre, euh, chapitre, euh, chapitre, euh, chapitre 12, chapitre 12, effectivement. Oh Aïe, aïe, aïe, il dit, je commence par quelques versets, quelques versets, Et puis, loin, il Et là, c'est le dernier chapitre, il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ah, ah, ah. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Si on s'arrêtait là sur autre chose. Vous suivez Est-ce que vous lisez avec moi oui. Donc cet homme ici, il me dit, hein, il dit, réjouis-toi, fais ce que tes yeux te demandent, ton cœur dit, va partout, partout, partout, partout, partout. Parce que lui, il a dit que je suis passé par là. Et puis il dit, hey. mais le verset suivant dit, mais sache que pour tout cela, Dieu va t'accueillir. Non, Dieu t'appellera aussi. Ah, maintenant voici maintenant la fin de son discours ici, verset, verset 15 du chapitre 12 d'Ecclesiastes. Il m'a dit, mais écoutons donc la fin du discours. Après avoir dit, pour le chapitre 1, tout ça, comment il pouvait, hein, mon âme de l'acte 3, vous connaissez, non Maintenant, il dit, écoutons donc la fin du discours. Craint Dieu et observe ses commandements, cela ce que doit faire tout. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, pendant tout le temps de, de la vie, effectivement, eh, c'est cela que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir... C'est vraiment... Il est vraiment bon, les dieux du ciel et de la terre. Parce que quelle importance que nous nous pouvons avoir aux yeux de Dieu. Est-ce que vraiment, quand nous nous regardons... Soyons quand même, Que Dieu te bénisse. Soyons quand même sincères. Mon frère et ma soeur, toi qui te prends tellement si haut, quelle valeur quand tu t'assieds, toi, tu as... En fait, dans ta tête, tu dis Moi, je vaux, moi, je vaux. Mais attends, pose la question mais Je vaux quoi Moi, je suis un peu plus important que tel frère. Un plus important en quoi Parce que le frère que toi, tu prends qui fait ceci, toi aussi, tu fais la même chose. Mais c'est vrai. Nous sommes importants en quoi D'abord, comme nous l'avons dit, mais qu'est-ce que nous ici, nous apportons réellement à Dieu? Réfléchissons. Qu'est-ce que nous apportons à Dieu pour dire, ah vraiment, je suis vraiment digne de pouvoir dire, Mais qu'est-ce que tu apportes vraiment à Dieu? Tout ce que toi et moi nous apportons à Dieu, ce sont toujours des problèmes. Des situations, Seigneur, on court à Dieu parce qu'on a toujours des problèmes. Donc on apporte à Dieu tout le temps ici de notre vie, sur la terre, il y a des problèmes. Et tous les jours de ta vie à toi. À chaque moment, Dieu doit toujours solutionner tes problèmes. Tous les jours, Dieu doit toujours prendre soin de toi. Dans tous les moindres détails, maladie, ceci, cela. Oh oui. C'est pour ça qu'il dit, mais il a porté nos soucis, nos fardeaux. Il a toujours porté jusqu'à ce jour, mon frère et ma soeur. Mais toi en retour, qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu nous l'avons dit une fois ici, et ce n'est plus que deux heures ici, comme vous êtes restés là, pour pouvoir y voir, pour pouvoir les faire chanter, par exemple, dans la parole. Effectivement, la démangeaison commence. Ah, mais je ne savais pas que cet endroit-là, il était tellement si long comme ça. Mais quand tu es chez toi à la maison, pendant dix heures, qu'est-ce que tu fais Est-ce que vous comprenez Juste. En fait, nous pensons que nous apportons quelque chose à Dieu, en fait. Et là, vous me regardez, mais vous savez, nous sommes ici pendant peut-être quelques heures, on a chanté. Mais, mais tu sais, vous savez, pardon, qu'il y a notre frère ici, euh, j'ai oublié son nom, euh, mais il est ici, le frère, mais je connais son nom. Il, il, il est là, le frère. Je l'aime beaucoup aussi, mais il est là, notre frère ici. ici. Oui, c'est le frère qui est venu avec les frères Cocolo ici, les frères. Frère Salem. Et, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Ici. Et vous connaissez Vous pouvez continuer Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Que tu voudras. La Vous savez, une fleur, mais toujours une fleur. Vous savez cela, non On l'appelle fleur parce qu'elle est fleur. Donc, c'est dit qu'elle est fleur, depuis qu'elle est, qu est fleur. Donc, elle demeure une fleur, en fait. Alors, remarquez très bien, frère. Nous, en fait, nous, quand nous sommes ici, nous chantons Dieu. Le service que nous faisons, c'est seulement ici, en cet endroit. Comparons maintenant ce que Dieu, lui, est en train de pouvoir faire pour nous. Ce n'est pas seulement quand on est ici, quand on est chez nous à la maison, quand on est au travail, partout où nous passons, dans les trams, dans les trains, il nous pose des accidents, effectivement. Pensez-y, mon frère et ma soeur. Chaque instant, chaque, chaque heure dans ta vie à toi, le Seigneur se tient là pour te protéger. Alors, si toi maintenant, tu es censé pouvoir y voir, pouvoir quand même faire quelque chose pour le Seigneur, tu ne fais que pendant que c'est ainsi. Or, si tu veux vraiment faire quelque chose pour lui, c'est à chaque instant. Parce que quelqu'un qui C'est pour ça que nous ne comprenons pas grand-chose, mon frère et ma soeur. Si nous pouvions sortir de ce que nous sommes, mon frère et ma soeur, le Seigneur fera de grandes choses. Le grand problème, le plus grand obstacle, ce n'est pas le frère Jonas. C'est toi-même. Ton grand ennemi à toi, c'est toi-même. Si nous regardons les de bonne manière, le plus grand ennemi de toi, c'est pas ton voisin. C'est toi-même. Si tu arrives à vaincre toi-même, gloire à Dieu. Ah oui, nous entrerons ici, mon frère et ma soeur. C'est comme un parfum de bonne odeur. Si nous avons eu la victoire sur nous-mêmes, parce que c'est à ça que nous devons atteindre, frère. C'est pour ça qu'il nous a toujours parlé, effectivement, de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Il faut mourir pour naître de nouveau, quand même. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas avoir deux vies en toi, ce n'est pas possible, mon frère. Il faut d'abord mourir pour avoir une autre vie. Mais c'est parce que nous ne sommes pas morts. Aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, et bien, il y a toujours ce qu'on appelle une dualité. Le Seigneur veut faire, ta nature veut aussi agir. Or, la nature que nous avons ne peut jamais plaire à Dieu. C'est ça les le grand ça grands... Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, non <rire> C'est vrai que nous avons... Deux. Ma femme doit faire, ma femme doit faire. Et c'est vrai. Mais quelque part, petit, même s'il si fait une, un, un dégât ou une erreur, moi je dois quand même arriver à pouvoir supporter. Peut-être que le Seigneur a, a mis ta femme qu'elle soit comme un os comme ça, pour pouvoir te tailler aussi. Amen. Amen. Frères et sœurs, Alléluia ah, Je vous voir maintenant comment c'est... Mais bien sûr que oui Mais vous, vous lisez les écritures comment Dieu doit nous tailler. Amen. Le caractère que nous avons, il doit nous tailler. Ah ben, <rire> et pour te tailler, il faut qu'il y ait un instrument. Amen. Ah ben oui. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi pour petit tu dire, mais Seigneur me dit, je vois que quelque part, je suis toujours colérique. Aide-moi, parce que la colère ne fait pas du bien en moi. Et je comprends que là, tu veux me tailler, tu veux m'apprendre. Alors tu dis, oh bénis-la Seigneur, je sais qu'il a commis l'erreur, mais que tu puisses lui pardonner lui à cause de la grâce. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Nous avons toujours à pouvoir penser, hé, hey, c'est pas possible, j'ai épousé une femme qui n'a pas d'oreilles. J'ai épousé une femme qui, chaque fois que je dis, c'est toujours le contraire, le contraire. me dit, mais assieds-toi un peu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Ah ben, c'est aussi un instant. Toutes choses concourent. Bien sûr, mon frère et ma soeur, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors assieds-toi, regarde, les choses de la bonne manière. Et les Seigneur, tu manques à Gloire à toi c'est la même chose que mon mari, je ne comprends pas tellement très bien. Dit, mais alors, C'est parce que quelque part, effectivement, Dieu veut m'étayer pour que je sois une fille d'Abraham qui est obéissante, qui, qui est docile, qui est peut-être mon caractère à moi dans le fin fond. Je crois que je suis bien, mais je ne suis pas bien, Seigneur, fais sortir la chose. Donc, toujours voir des choses de la bonne manière. Si nous voyons comme ça, il n'y aura jamais de guerre chez nous à la maison. Parce que la femme connaît sa position avec qui l'adversaire. L'homme connaît aussi, on ne serait pas en train de pouvoir... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, non, non. Ça, c'est la tactique du diable, effectivement. Quand il voit que le Seigneur veut faire, effectivement, alors il déploie maintenant son armada de démons, en fait. C'est ici pour pouvoir pousser celui-là à faire ceci, à faire cela, effectivement. Et toi, si tu n'es pas aussi averti, c'est pour ça que l'homme instruit par les saintes et est sage et plus intelligent. Oui, David l'a dit, je suis plus âge et plus instruit que mes, mes aînés en fait, parce qu'à cause de la parole de Dieu, puisque je sers ta parole. Ce que vous détestez, frères et sœurs, que vous ne voulez pas donner beaucoup de temps, c'est là votre vie. C'est là aussi votre victoire. Dans partout où vous passerez, la seule arme de victoire que vous pouvez posséder, c'est bien celle-ci. N'est-ce pas qu'il nous a dit que si vous demeurez dans ma parole pas que si vous connaissez la parole, non. si vous demeurez, c'est-à-dire que vous la possédez, c'est-à-dire que vous la gardez, rien ne pourra vous lire. Mais pour bon, que nous puissions la posséder, il y a un ennemi juste à côté. Ah oui, il est tellement acharné qu'il ne veut pas absolument. Le grand problème avec nous, effectivement, nous avons trop beaucoup de les problèmes avec les, les chrétiens ou les soi-disant chrétiens, c'est que, en fait, alors, à ce moment, on arrive à pouvoir penser qu'effectivement, que nos pensées sont des pensées de Dieu. Et que comme nous sommes, parce que souvent, les, les règles qu'on qu connaît, c'est qu je suis, j'ai fait 40 ans dans les messages. Ça, c'est toujours dit, ça, si vous avez fait 40 ans, les enfants des années sont fait 40 ans dans le désert. Côté, 40 ans dans le désert. Ils sont tous entrés. Jamais. Ce ne sont, ce sont pas les nombres d'années qui comptent. Mais c'est toujours la communion et la foi avec Dieu, chaque année, chaque jour qui passe. Oui, ne vous confiez jamais dans les années que vous avez faites dans un endroit. Non, messieurs, Mais dans la foi, dans la masse avec Dieu, tous les jours. Parce que Satan, il est très rusé. Il vous dit, oh, toi, tu as fait 150 ans. Est-ce que quelqu'un peut te donner un conseil? Non, j'en ai besoin. Oui, monsieur. Oui, madame. On a un adversaire qui est tellement rusé, qui aime tellement twister les choses, effectivement. Mais nous, on doit être dans la position de réaliser que, Seigneur, j'ai besoin de toi. Chaque jour, chaque instant, j'ai besoin de toi parce que je marche sur un terrain qui a été miné. Parce que lui, quand l'homme était créé, il a vu. Donc c'est quelqu'un qui a formé des plans depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Alors c'est lui qui était avant lui, c'est qui Alléluia j'ai besoin de celui qui était avant lui, qui connaissait ce qu'il allait faire. Alors j'ai la victoire Gloire à Dieu Voilà pourquoi nous avons besoin du Seigneur, mon frère, de la parole de Dieu chaque jour. Nous l'avons dit, chaque promesse dans la Bible est mienne nous allons le lire tout à l'heure. Écoutez c'est là qui est important, mon frère et ma soeur, pour tout un chacun de nous, que nous puissions réaliser pourquoi nous sommes toujours comme ça, comme si nous étions dans la défaite. Mais c'est parce qu'en fait il y a trop de nous dans la chose de Dieu que nous introduisons. Aussi longtemps que nous nous maintenons effectivement dans les choses de Dieu comme Dieu le dit, comme Dieu le veut, effectivement, il n'y a personne qui peut vaincre la parole. Amen. <rires> mon frère et ma soeur, dans les cieux, et sous la terre, et sous la terre, il n'y a personne Amen. qui peut vaincre la parole. Amen. Bien sûr que non, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne Pourquoi est-ce qu'on peut dire, Mais je ne sais pas si vous le croyez, mais je le crois 100%. C'est pour ça vrai, que nous marchons avec assurance. Il n'y a plus aucun problème sur lequel je peux, devant je peux trembler. Nous marchons avec assurance pour quelle raison Parce que si aujourd'hui, mon frère, tu n'as pas l'assurance dans les choses qui concernent Dieu, et où passeras tu ton éternité Parce que pour aussi le salut que toi tu clames, effectivement, après avoir eu le salut, il faut qu'il y ait une assurance quelque part qui vient quand même de quelque part. Ah, non, non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la foi est une affirmation de quoi on a ce que Dieu a dit, a dit, effectivement. Donc chacun de nous est conscient qu'effectivement, que pour que je sois réellement sauvé, il faut que j'aie quelque chose. Vous voyez, votre salut aussi dépend de ce que vous, vous croyez. Il dépend aussi de l'assurance que vous pouvez avoir aussi dans cette personne. Parce que si vous n'avez pas cette assurance, si vous mourrez aujourd'hui, ce n'est pas dans la tombe que vous pouvez être assuré, que le Seigneur va venir vous aider. Et Dieu te bénisse, mon bien frère. Non Il y en a de ceux qui disent, je chante Dieu, je glorifie, Dieu dit, ah, comme ça, j'espère que quand je vais mourir, j'espère le voir. C'est ça le problème. Mais c'est déjà maintenant qu'il faut avoir cette assurance que même si mes yeux sont fermés, c'est sûr et certain que je veux le voir. Pourquoi as-tu cette assurance Qu'est-ce qui fait que tu puisses avoir cette assurance C'est la parole de Dieu. En fait, elle te positionne dans une position où elle te donne une telle fermeté que c'est vraiment la vérité. C'est là l'important. Que ça, c'est vraiment la vérité. Alors, tu la prends, tu la crois. À tel point que même si quelqu'un vient te dire que ceci n'est pas vrai, tu ne dis pas que, oui, je le crois parce que l'autre l'a cru. Non, non, toi-même, tu dis non. Ça, c'est 100% la vérité. Amen. Donc, tu es tellement ferme à conscience. C'est la même chose avec votre foi, votre salut. Amen. Ne dis pas que je suis sauvé parce que tu as entendu que si tu crois... Faire...". Oui, tout le monde, frère et sœurs, par exemple, tous ceux qui sont aujourd'hui dans, dans des déviations, dans des fausses doctrines, effectivement, qui, qui ont même embrassé des faux baptêmes. Donc, tu dis pas d'accord avec qui je crie au Seigneur est-ce que vous suivez? Mais vous me regardez comme. Je, je, je, je, je, mais dans, dans Matthieu, le Seigneur connaît toutes choses, hein. Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous me regardez ici, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur vont tous entrer? Non. Mais il appelle comment? Il appelle Seigneur, non? Oui. Ah, mais quand même, mon frère! C'était qui? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Parce qu'il dit, mais ils viendront ces jours, mais il faut le lire, peut te lire, peut-être que les gens me regardent me disant, mais bon, il, il est en train de pouvoir te dire autre chose, mais Matthieu, chapitre 6, cette écriture, on le répète si souvent. Matthieu. Ah, c'est ça, oui, c'est ça, oui, je sais ça. vingt quelque chose, vas-y, Voilà. Matthieu 7, verset 21. Bon même, verset 27, il dit. <coughs> Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, vous entendez cela ben, S'il appelle les Seigneurs, je ne sais pas s'il qu sait qu'il est Seigneur. non? Vous y êtes Amen. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Tout ça, c'est toujours par le nom du Seigneur, non C'est ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il a dit Je leur dirai ouvertement, venez, je vous accueille dans mon royaume. Je vous ai jamais... Voilà. Les choses de Dieu ne sont pas des choses qui doivent être faites ou prises à la légère, en fait. Comme c'est l'accoutumée, effectivement, comme c'est l'habitude. Le plus grand danger avec un croyant, ce sont les habitudes. Quand ça s'installe, effectivement, ça t'éloigne de Dieu. Jamais, jamais laisser une place pour les habitudes. Il faut simplement réaliser qu'avec les seigneurs, c'est chaque jour, en fait, la marche, la communion avec les seigneurs, c'est quelque chose qui se fait au jour le jour. C'est absolument important. Et là, nous comprenons qu'en rapport même avec notre foi, notre salut, il faut que nous puissions avoir aussi cette assurance que réellement, je suis sauvé. Et comment est-ce que je peux être sûr et certain moi, ici, je suis sauvé. C'est cela, mon frère et ma C'est cela la chose que toi et moi, nous devons nous poser comme question. Comment est-ce que moi, je peux être sûr que je suis vraiment sauvé Est-ce parce que j'appartiens à une église Il y en a beaucoup. Est-ce que parce que je fais telle chose, effectivement, dans l'église non. Les saintes Écritures nous disent que car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il peut y avoir deux voies pour atteindre les saluts Il peut y en avoir deux voies Parce que s'il si y a deux voies, c'est dès qu'il y a deux saluts quand même. Hein? Oui, il n'y a qu'un seul salut, n'est-ce pas c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul Dieu. Un seul baptême. Donc il ne peut pas y avoir deux. Donc quand on parle du salut, il n'y a qu'un seul salut. N'est-ce pas vrai Qu'est-ce que Simon a dit Vous vous souvenez Maintenant, laisse ton serviteur, serviteur aller en paix. N'est-ce pas vrai Pourquoi Car mes yeux... Car mes yeux... On veut ton salut. Donc les yeux ici. Donc le salut n'est pas une parole seulement, mais le salut est une personne. Donc le salut est une personne. Il dit, j'ai vu, donc il tenait dans sa main. Celui dont les anges ont proclamé là-bas. Car il vous est né aujourd'hui. Dans la vie de David, il vous est né un. Hein? Oui, monsieur. C'est pour ça que Pierre et Jean ont dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. À savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela le problème. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Satan s'est toujours acharné contre ces noms, en fait. Il va vous donner beaucoup de religions, il va vous donner beaucoup de flatapla, fatapapla, platapla, flat flat ainsi, effectivement, beaucoup de soi-disant connaissances, des révélations, effectivement, ainsi, les suites avec les fatata et fatata, mais jamais vous laissez vous accrocher à ce qui est important pour vous. C'est bien d'avoir des religions, c'est bien de pouvoir avoir des ce, ce, là. Mais là aussi, il n'y a pas de salut dans cette religion, qu'est-ce qu'on va, à quoi ça sert Parce que jamais il n'y a de salut dans une religion. Vous savez où se trouvent les saluts Si le salut n'est pas dans une religion, alors où se trouve le salut C'est pour ça que vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que quand les hommes s'organisent, en fait, ça devient une religion. Le Seigneur s'ouvre. Mm -hmm. Nous, en tant que peuple de Dieu, lorsque nous marchons avec le Seigneur, qu'est-ce que nous regardons C'est pour que la trompette est tellement si grande que les gens aiment bien des grandes bâtisses des églises. Les, les diables Anna, ils il sait très bien, il sait comment jouer avec les gens. Regardez les églises catholiques, comment ça, les bâtiments sont. Quand vous regardez. Ouf oui, que Dieu est là-dedans parce qu'ils ont pris soin de faire. Et puis quand les autres ont pris avec des millions, ils ont coûté tellement de grands... Quand les gens rentrent simplement comme ça, ils disent, nous sommes presque au ciel. Mais dans, dans des trucs avec bâtiments, des bâtiments de pierre, tu te trouves au ciel. Non, messieurs, Satan joue avec les yeux en fait, l'illusion. et nous regardons les bâtiments, les églises. Quand c'est grand, c'est beau, tu te dis, « Ah, Dieu est là-dedans. » Et puis, ça, peut bien faire des choses aussi, petit, sait que il faut que je pousse un peu les gens, effectivement, fait, quand c'est... On pousse un peu grandement, ça parler. parle pas les gens. En, fait, en réalité, non. Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on nous dit que Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. On courait après de Sanhedrin, tout ça, parce qu'il était impressionnant, mais c'est lui qui était au milieu de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. On ne le regardait même pas. Si vous, vous étiez à cette époque-là, et qui s'était aussi là, comme en train de pouvoir prêcher, vous le mépriserez aussi. Mm -hmm. Ah bien sûr que oui. Vous allez le... Vous prendrez peut-être un, un tout petit peu, et puis vous direz, ah, est-ce que c'est... Si Moïse était là, là, était là. Mais c'est... En tout cas, mais on voit quand même que... Mais, mais Moïse, Moïse... C'est comme ça qu'on Il était là, en fait. Le Dieu dont Moïse avait parlé il prophétisait, il se tenait là. Mais quand on le regardait, il n'était pas comparable à Moïse. Hein? Vous vous souvenez Non, monsieur, non, pas du tout. Moïse était peut-être beaucoup plus impressionnant. Je pense qu effectivement, quand le voyez, il y avait trop de miracles, effectivement, autour de lui, quand il a, Moïse a fait les serpents, il a fait ceci, effectivement. » Mais toi, vous direz, frère Léonard, mais dans Jean, chapitre 9, 8, vous vous souvenez quand les ils étaient rassemblés contre ce, cet homme-là qui était aveugle de naissance, vous vous souvenez Il dit Moïse, nous connaissons, nous savons, nous sommes d'ici de Moïse, mais celui-là, celui-là, on ne connaît même pas qui il est, parce qu'il n'est pas impressionnant. Et il dit, mais frère, si nous étions là, non, votre attitude actuellement témoigne de ce que vous feriez lorsqu'il était là aussi en Israël. Si vous étiez là-bas... Vous agirez aussi la même chose. Votre attitude sera aussi la même chose. Mmh. C'est parce qu'il a dit qu'il était le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est sûr et certain. Ça dépend de quelle manière vous regardez les choses de Dieu. Vous êtes toujours la personne qui se plaint. Toujours. Frères et sœurs. Vous savez, je ne sais pas, quand vous lisez les scènes d'écriture, regardez un tout petit peu, qui sont ceux qui se plaignaient le plus ceux qui murmuraient davantage Et Dieu nous aide parce qu'il y a une écriture que je voulais lire, mais je ne sais pas maintenant pour que... Qui sont ceux-là qui se plaignaient davantage Toujours murmurer On en fait, c'est comme si on ne fait rien pour toi. Ils sont sortis de l'Égypte, mon frère. Ayant vu la main que Dieu nous pardonne. Ayant vu la main puissante de Dieu. Comment Dieu les a épargnés tous ici. Frère, il devait être, nous ici, nous devions être des gens tellement zélés. Qu'en étant ici, on sent toujours l'atmosphère de Dieu. Même au début des cantiques. Même en effet des cantiques. Même pendant la prédication. Même tout ça. On devait sentir que, alléluia, ici au ciel où nous nous tenons. Vous serez jugés, frère. Ces hommes ont pu voir que nous, d'une manière, dans un même pays. Ici, il montre que le, le soleil brille, frère. Hein. Chose naturellement impossible. Le soleil brille ici à Goshen, mais les Égyptiens, c'est ténébré, c'est noir. Non, frère et soeur, comment ne pas les louer Comme mon petit Solomon, il chante. Comment ne pas les louer J'ai dit que Dieu te bénisse, soit moi. C'est son cantique préféré. Ah, ça console mon cœur quand je peux l'entendre chanter. Oui, mon frère. <rire> Pendant que là, les sauterelles étaient tellement nombreux. Ici, pas de problème. C'est comme si y avait une frontière, mais vraiment surnaturelle. à dit que les sauterelles, les mouches et tout ça, ne veulent jamais franchir. Qui est-ce qui empêché à ces mouches, frères, d'aller à Gossel? Et pourtant, il n'y avait pas une frontière avec des murs. Alléluia Alléluia, Alléluia Qu que Dieu te bénisse non, la mouche, il arrive ici. Hey là-bas, non. Ici, oui. <rire> Gloire à Dieu. Les grenouilles, la même chose. Il dit on peut sauter ici, ici, mais jamais sauter là-bas. Pourquoi Les territoires de Dieu, monsieur. C'est même Dieu qui a protégé les enfants d'Israël. Il te protège aussi, toi. Le problème, ce que tu méprises, c'est Dieu. Tu te confies tellement dans tes pensées. Et je pense, je dois faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu n'as rien à faire, mon frère. Il t'a accordé la grâce, ma soeur, savoir qu'il est capable de faire tout pour toi. Le problème, c'est toi qui mets le frein. Puisque tu t'es dit, il doit faire comme ça. Si c'était comme ça, donc Dieu ferait comme ça. Tu commences à devenir l'enseignant de Dieu. C'est toi maintenant qui es devenu Dieu, parce que Dieu est devenu toi création. Et toi tu Frère que Dieu me pardonne, mais pardonne-moi Père, mais c'est pas possible. C'est ça l'abomination que nous portons en fait, effectivement. On veut tellement trop instruire Dieu, on veut, ça doit se passer comme ça. Non, ça doit se passer. Regardez, il, est... il, est... il est un homme qui a vraiment aimé Dieu. C'est Job. Si, si. Alors nous revenons, c'est là derrière, il est très bien. Là, là Dieu montrait qu'effectivement, que même les eaux, quand c'était pollué de l'autre côté, et seulement les fleuves qui traversent, et ici, ils polluent avec tout ce qu'il y a comme le sang, il arrive ici pour dresser la bas il devient pur. Donc ils peuvent boire de l'eau sans problème. Même les animaux, tout ça, là-bas, c'était bien gardé ici. Donc tout ça, ils ont vu, ils ont vu la main puissante de Dieu. C'est parce que c'est Dieu est toujours fidèle. N'oublie jamais, n'oublie jamais mon frère et ma soeur. Tu peux mépriser les hommes, mais jamais Dieu. Parce que si Dieu a dit quelque chose, sûr et certain, il va l'accomplir. Si toi, tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu, il y a une chose qui doit te préoccuper. Il doit savoir qu'est-ce que l'Éternel a dit. Pas qu'est-ce que moi j'ai dit, non, qu'est-ce que Dieu a dit. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous instruit toujours. Nous devons entendre et comprendre et surtout recevoir ce que le Seigneur a dit. Et nous avons aussi compris que jamais, jamais Dieu ne va veiller sur ce que moi j'ai dit, ou sur ce qu'un pasteur ou un prédicateur ou un je ne sais pas très bien quel titre il peut avoir effectivement dans le ministère, ce que lui il a dit. C'est là la frontière en fait avec les, les, les diables effectivement, qui jouent avec les gens, effectivement. Oh, oui, parce que vous voyez, les prophètes a dit. Prophètes, non, frère, c'est vrai. Oh, vous les vous voyez, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez Vous devez comprendre l'essence de cela. Ça ne doit pas être comme je vous donne Confiez-vous, et puis ah mais non, ouais, tout ce prophètes. Pour... Non, non, non, non, non, non, non, non, non. La Bible nous dit aussi que, que tout homme soit reconnu pour. Je répète encore, que tout homme soit reconnu pour. Je ne vous entends pas bien. Que tout homme soit reconnu pour Menteur. Merci. Quand on dit tout homme, ça veut dire Non, je pose la question. Quand la Bible dit tout homme, est-ce qu'il y a un homme qui exclut Non. Alors, on nous dit quoi Que tout homme soit reconnu pour Menteur. Mais que Dieu soit reconnu pour vrai. Donc, le seul qui doit être reconnu pour vrai, dans lequel toi, tu dois faire confiance. Amen. Ah oui, c'est Dieu tout seul. Amen. Donc, c'est pour ça que je dois être sûr. Que ce qui est dit Parce que frères et sœurs, voyez-vous pourquoi nous sommes là en disant que notre absolu 100% c'est bien ceci N'oubliez jamais ce que vous entendez. Pour quelles raison? Parce qu'à ceci, Dieu ne peut plus rien ajouter. Il a commencé avec la Genèse. Vous suivez Et puis la Genèse donc au commencement. Et puis il est arrivé avec l'Apocalypse qui est donc la fin. Tout ce que Dieu doit faire, tout ce que Dieu peut faire, il le fera toujours en conformité avec ce qui est écrit ici. Parce que si s'il si y aurait quelque chose qu'il avait peut-être oublié d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, alors ceci ne serait pas aussi la parole de Dieu. Parce que vous savez pour quelle raison Parce qu'il y, y, y a eu donc euh, des frères aussi qui, euh, qui, qui pouvaient euh, dire effectivement, c'est comme j'avais eu à pouvoir répondre, je vous ai répondu, je mais et, et, et, et, et, et, personne ne peut corriger les, les, les prophètes majeurs comme, comme ils le disent effectivement. Les diables ont tout mélangé. Il les a enfermés tellement en prison. Il dit Prophète majeur, quand le prophète majeur, même s'il a dit n'importe quoi, le prophète majeur, quand il a dit Personne ne peut les ramener. D'abord, qui toi tu es par ton ministère Lui, il était le messager. J'ai dit Vous l'avez dit, messager. Nous, on n'est on est rien. J'ai dit, dit Alors, comme je disais, j'ai dit Mais je pose la question Est-ce que moi, j'ai corrigé le prophète majeur Non, non, moi, je ne corrige pas le prophète majeur. Vous avez bien dit aussi, je suis d'accord avec vous, que personne ne peut corriger le prophète majeur. Si personne ne peut corriger, moi je ne vais pas dire que je suis quelqu'un qui peut corriger. Est-ce que vous comprenez Alors j'ai dit, je <rire> bien dit que personne ne peut corriger les prophètes majeurs, mais la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu corrige prophètes majeurs, mineurs et moins mineurs, ou je ne sais pas moi comment on dit, donc comme vous pouvez l'entendre, ceci si, si, corrige tout. Les prophètes, depuis les mineurs, ouais. le moins mineur, jusqu'au majeur, ouais. et tout ça. Hein? Ouais. Pour quelle raison Pour quelle raison Parce que la parole est Dieu. Ouais. Dieu corrige les ministères. Ouais. Mais personne ne peut corriger la parole. Ouais. Alléluia ouais. Parce que la parole est l'absolu, monsieur. Ouais. Frère, nous devons nous réveiller, voir les choses de la bonne manière. Pour que la puissance de Dieu puisse avoir son impact dans chacun de nos bras. Ce que Dieu veut, ce que nous soyons aussi cette parole qui doit être manifestée. La parole que nous recevons, elle doit trouver sa place. Si nous avons en nous la parole des hommes, on ne pourra jamais être manifesté comme le peuple de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit veille. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints. On parlait de la part, bien sûr. Ça veut dire que je ne viens pas avec ma pensée. C'est pour ça que toute parole qu'on peut avoir prononcée, il faut toujours la ramener. Parce que ceci, si tout ça est la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même s'il si y a une révélation qui doit venir. En ce qui concerne, en ce qui me concerne, en ce qui te concerne. Si, parce que toi et moi, je le crois. Nous sommes qui? Nous sommes donc l'Église, non? Amen. Quand on nous dit l'Église, ça veut dire que nous sommes l'épouse de Christ. Et si nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire que nous sommes aussi la Parole. Amen. Amen. Amen. Bon. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous suivez? Amen. Non, nous sommes aussi la Parole. Amen. C'est pour ça que l'expression est utilisée par les voix: l'épouse, Parole. Il est tel nous sommes. N'est-ce pas vrai Si lui est la parole, nous nous sommes aussi, parce que nous avons été tirés de lui, n'est-ce pas Vous le connaissez, non Alors maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que la parole La parole, en fait, c'est une pensée dont, aussi longtemps qu'elle n'est pas exprimée, elle n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez c'est quand elle est donc exprimée que nous pouvons dire que c'est la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu qui nous concerne, c'est celle qui était donc, s'il exprimait depuis la parole, elle est donc écrite. C'est vrai quand même, non C'est ce que nous avons, donc, la parole de Dieu. Du début jusque-là, c'est ce que nous avons ici. Dieu vient pour euh, accomplir ce qui... Dit ce qu'il a dit. Et pour nous aussi, que nous puissions réaliser que c'est la parole de Dieu, donc ça doit d'abord être écrit. Et puis nous voyons que, oh, je suis certain quand elle a dit en rapport avec Jean-Baptiste, je veux dire, je vous enverrai Élie les prophètes. N'est-ce pas bien Je parle de Jean-Baptiste d'ailleurs. Hein ben, quand Jean-Baptiste est entré aussi en scène, vous vous souvenez Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque Prière est venu qu'est-ce que Lance Gabriel a dit Eh bien il a dit à ah, Zacharie je pense que c'est cela dans les écritures une parole effectivement je pense que c'est cela il dit waouh <coughs> wow. alors il dit ici vous êtes fatigué hein vous n'avez pas beaucoup dormi ça fait longtemps que je n'ai pas été avec vous. Vous devez avoir beaucoup de temps pour dormir quand même après la réunion. Ah, si. Vous êtes fatigué Non Alors, faut pas bailler, surtout quand je suis à côté de vous. Alors, il faut vous réveiller quand même. Hein, Alors, bon. Maintenant, nous allons lier aider. C'est cela, oui, c'est cela. Oui, voilà, ça serait. Oui. Alors. Voilà, voilà c'est Luc chapitre 1, nous voilà. lisons à partir euh, du verset 11. Il dit, alors un ange du Seigneur, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie <rire> et s'éteint debout à la droite de l'autel de parfum. Luc chapitre 1, verset 11. Zacharie donc fut troublé en, en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et donnera le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint de de sa mère. » Verset 16, « Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de Père vers les enfants. Vous avez remarqué L'ange du Seigneur est venu, il a parlé, expliqué un peu depuis. Il leur a montré effectivement l'essentiel de sa visitation, c'est l'accomplissement de l'écriture. Quelle écriture, mais ce qui a été dit dans Malachie quand même. Hein? Malachie, quand même, effectivement. cest que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dans Malachie, nous le lisons avec vous, hein? Malachie, chapitre 4. Oui, que Dieu te bénisse. Malachie, chapitre 4. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, la Bible dit ici, verset 6, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. N'est-ce pas Et puis, le suivant dit, et le cœur des enfants à leurs Merci. Quand l'ange est venu vers Zacharie, il a eu à pouvoir dire ici, verset 16, c'est l'ange Gabriel, vous suivez, non « Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des... » C'est ce qui a été dit, non Après, ah, il dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant Pourquoi Pour ramener le cœur de Père vers qui Ça, c'est ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Vous avez remarqué très bien, nous allons lire avec vous. « Il n'a jamais, l'ange n'a jamais lu la deuxième portion. » Parce que cela ne concernait pas Jean-Baptiste. L'ange a lu la portion qui était en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste. Et puis, c'était terminé. Est-ce que vous suivez Ce qui veut dire que quand Dieu a fait quelque chose, c'est toujours conformément à ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, ce n'est pas notre affaire. Parce que moi, j'ai je, je, je été envoyé pour prêcher la parole de Dieu Est-ce que vous suivez Amen. <rire> La parole est celle que nous avons ici avec vous, que nous lisons. Même quand Paul a été euh, suscité par les Seigneurs envoyés, Paul avait des parchemins. Et lisait les écritures, effectivement, et montrer au peuple de Dieu, effectivement, qu'est-ce qu'il était avec les écritures, ce qui a été dit. La promesse faite à nos pères. Ben, vous vous souvenez, non? Donc, toujours dans les scènes les écritures. maintenant, si cela, pour que vous puissiez être aussi fermement dans la foi et comprendre, effectivement, mais si cela n'est pas écrit. Alors, qu'est-ce qu'un prédicateur peut avoir comme autorité? est droit de pouvoir prêcher sur quelque chose qui n'est pas écrit. Parce que nous devons quand même prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous regardez ici devant Alors, un serviteur de Dieu doit prêcher la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai Celle que Dieu a exprimée et qui nous a été mise. C'est pour ça qu'on dit toujours que ceci est notre absolu, parce que que tout homme soit connu pour menteur, que Dieu soit connu pour vrai, ceci est Dieu sous la forme écrite. Voilà pourquoi aucun livre ne peut remplacer ceci. Parce que l'autre livre, quoi que ce soit qu'on peut écrire, ne peut jamais être la parole de Dieu. C'est ceci qui est l'absolu, parce que c'est Dieu lui-même sous la forme des écrits. C'est pour que vous soyez sûr et certain que quand vous dites notre absolu, vous compreniez. Pour que quelqu'un ne vienne pas dire, oui, d'ailleurs vous savez que. Non, non, non, tu dis non, c'est l'absolu parce que c'est Dieu. Parce que tout prophète, tout prédicateur qui peut sortir, je dois l'écouter pour voir si ce qu'il dit est conforme à. Hein? Bien sûr que oui. Si c'est pas conforme, je les jette de côté. C'est normal. Donc, si ce n'est pas écrit, comment voulez-vous que moi, je vous prêche quelque chose qui n'est pas écrit Vous me suivez Mais les tonnerres ne sont pas écrits. Alors voilà comment les diables viennent. Ils vous embrouillent en disant, « Oh, le prophète a dit que sur le dos, sur le dos, il y avait des écrits qui n'étaient pas dedans. » Frères et sœurs, il veut peut-être exprimer quelque chose, mais on ne peut pas sortir de la Bible. Toute révélation qui doit être donnée doit être une révélation de la parole des dieux. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous suivez Amen. Maintenant, Je vais vous poser une question pour que vous puissiez bien comprendre ces choses. Enfin de ne plus être ballotté en tremblotant, parce que vous êtes ici, les pensées sont ailleurs. Frère, ne soyez jamais divisé. Que votre cœur soit un cœur droit, ou ce soit Dieu, ou ce soit les tonnerres. Alors, faites un choix. Amen. Ne soyez pas ici, alors que je crois les tonnerres, ça ne sert à rien. Vous ne recevrez jamais rien de Dieu ici Parce que si longtemps, et ça, c'est 100% vrai, Dieu est vivant. Pour que vous receviez quelque chose de la part de Dieu, il faut que votre cœur soit pur, droit, sincère. Alors c'est sûr et certain que Dieu va s'aimer. Mais quand tu as un cœur double, tu es un religieux, rien ne peut se faire. Je vais vous poser une question. Pour que vous puissiez comprendre l'importance même de la révélation. Vous me suivez Amen. Je pouvais dessiner sur les tableaux, mais bon, on ne va pas demander les tableaux maintenant. Mais vous allez me suivre. Vous vous souvenez Nous l'avons dit tout à l'heure. Que la parole est une pensée d'abord c'est une pensée aussi longtemps qu'elle n'est pas exprimée elle ne fait rien Amen. que dieu vous bénisse parce que au commencement dieu créa ses élators vous vous souvenez oui. ma soeur est dans les coins j'ai toujours demandé qu'on vous mettiez comme ça pour que vous me voyez enfin pas ne pas voir le pylône parce que si on pouvait trouver ma soeur c'est à toi que je m'adresse trouvez moyen même pour se mettre à ce côtés ci pour que tu me voyes alors comme nous l'avons dit, effectivement. Oui, tu peux mettre dans, le, dans, dans les rangs, là. Oui, même, même dans le rang. Oui, c'était bon. C'est très bien. C'est une bonne chose. Alors, vous, vous, maintenant, vous me regardez, moi, ici. Nous avons dit, à pouvoir voir, effectivement, que la parole de Dieu nous fait savoir que... D'abord, au commencement, Dieu cria les cieux de la terre. Vous voyez La terre était informe et vide. N'est-ce pas Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien que c'était l'esprit vraiment de Dieu qui s'est mouvé, qu'est-ce qui s'est passé Les chaos étaient toujours. Bien sûr que oui. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Si hmm, C'est Genèse chapitre 1. Vous avez lu ça, non Amen. Ok. Donc, aussi longtemps que Dieu ne disait rien du tout, les troubles, la confusion et tout cela étaient ensemble mélangés. Ça se passait. Et l'esprit de Dieu se mouvait. Et les troubles, les chaos étaient toujours. Mais c'est quand la Bible dit que Dieu maintenant s'est décidé. Il avait dans sa pensée, aussi longtemps il n'avait rien dit, rien ne se faisait. Mais quand il a ouvert sa bouche, il a dit que la lumière soit. Alors la Bible dit, la lumière... Aha, à ce moment-là <rire> La différence des choses apparaît. Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'est-ce qu'il a fait Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alors maintenant, l'ordre revient. Il y a maintenant le jour, il y a maintenant la nuit. Tout n'est pas mélangé. Il y a le jour, la nuit, il y a les saisons. Tout, tout commence à... à cause de quoi Parce que Dieu a dit. Il dit qu'il y a des luminaires. Les luminaires sont apparues. Aussi longtemps qu'il n'avait pas parlé, rien ne s'est passé. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. Quand il exprime, la chose doit se faire. Amen. Donc, d'abord, quand c'est la pensée, rien ne peut se faire. Mais quand il a parlé, c'est le pouvoir de la création, de la transformation, l'expression de la pensée de Dieu. Bien sûr. Alors, vous remarquerez très bien que, ce qui se passe, que il exprime, ça devient la parole. Or, avant que ça devienne la parole, c'est d'abord une pensée. Vous dormez non. Vous voulez qu'on continue Amen. Vous êtes sûr et certain que vous allez vraiment saisir Amen. Voilà. Qui sont ceux qui sont fatigués Levez la main. Non, mais c'est sérieux, c'est sincère. Qui sont ceux qui sont fatigués Levez la main. Ah ben alors, tu peux sortir. Si tu es fatigué, tu peux sortir. Oui, tu peux sortir, tu peux aller dehors. Oui, tu peux aller dehors, frère, tu peux aller. Tu peux aller, frère. Va, va prendre de l'air à l'extérieur. Comme ça, nous nous sentirons aussi bien à l'air ici. Que Dieu te bénisse. Alors, regardez une chose, frères et sœurs. Quand la pensée est d'abord à l'intérieur, on ne l'a pas exprimée, ce n'est pas la parole. Vous suivez Mais quand la parole est exprimée, donc ça dit que la pensée exprimée, ça devient la parole. Vous suivez Il y a donc une relation entre la parole et la pensée. Vous me suivez bien alors, c'est à ce moment-là que nous comprenons, quoi. Qu'est-ce que c'est donc la révélation Nous avons compris que la révélation, c'est la pensée de Dieu au sujet de la parole qui a été prononcée. Vous voulez un exemple Vous regardez très bien, bon. Quand il a dit que les eaux produisent le poisson de toute espèce exprimé. Donc, la parole qui est sortie, vous suivez Elle est partie avec toute la pensée exacte de Dieu, parce qu'elle avait les dessins de poisson, la qualité de poisson, la taille de poisson, la longueur, les écailles les ceci que ce soit des balles. Donc, tout ça, elle est partie avec déjà cette pensée de Dieu pour recréer ce que Dieu a voulu, en fait. Est-ce que vous comprenez donc la pensée là, elle est partie avec la parole. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière. Dieu est capable d'interpréter sa parole par quoi Par l'accomplissement de sa parole. Merci. Amen. Merci. Alors maintenant, regardez très bien. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 13. Je vais m'arrêter quand même. Et le Seigneur dit, mais que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme vous vous souvenez? Amen. Les uns les disent, ils disent, mais vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? C'est Simon Pierre qui a répondu en disant, tu es le Christ. Il dit, avec assurance, hein. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Puis il lui dit, mais Dieu heureux. Simon, fils de Jonas. Là, ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et sur cette révélation, je bâtirai donc mon Église. Alors, regardez très bien, s'il vous plaît. Quelle est la révélation que, Dieu, que, que Simon a pu recevoir Parce C'est la personne qui posait la question, de qui dit, mais qui dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme Chaque personne qui regardait Seigneur Jésus-Christ en ces temps-là, il l'interprétait de sa manière. Parce qu'il a dit qu'il les a dit ce qui es Jean-Baptiste. Donc, qui était Jésus C'était la parole. Donc, chacun interprétait la parole à sa manière. Que Dieu te bénisse. Maintenant, il fallait la révélation de la parole. Donc, Dieu révèle la parole. Pas quelque chose qui n'est pas écrit, mais quelque chose que nous avons. C'est pour ça que toutes ces sortes de révélations, des tonnerres de ces siècles-là, ce ne sont que diaboliques. Dieu n'est pas dans ces choses. Frères et sœurs, ne perdez pas votre temps à les salter, les choses des inutiles. C'est moi qui vous le dis, ayez foi dans ce que vous entendez. Amen. Dieu n'est pas dans cela. D'ailleurs, s'il croit au prophète, le prophète lui-même a dit, dans le dernier sur le septième saut, il a dit, c'est écrit qui clairement dit, mais personne ne peut connaître les mystères du septième saut, de cette pourquoi Parce que d'abord, il... vous pouvez les lire chez vous. Hein? D'abord, il dit, mais si quelqu'un le connaît, ce qu'il veut dire, il doit nous dire les jours de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, Léonard Léphésé, c'est les prophètes William Branham que vous croyez. nest ce pas vrai. Alors, maintenant, il dit, il explique bien. Est-ce que vous pensez qu'on ne connaît pas le bon jour Il explique bien en disant Pourquoi cette. Cette demi-heure de silence que l'on voit dans tous les églises de nos frères ici, on reste des derniers. De, de, de. Ce n'est pas ça qu'il a dit. On, on reste d'abord demi-heure de silence, mais non, mon frère, vous avez mal compris. <rire> Il a dit pourquoi cette demi-heure de silence C'est parce que les seigneurs ne voulaient pas que quelque chose bouge, parce que Satan pouvait essayer de, de deviner. Il dit, mais si Satan se saisissait effectivement de la... Connaissance, effectivement, de cette, cette tonnerre effectivement, il ferait beaucoup de dégâts. Lisez bien, vous ne l'avez pas non, non, lisez bien, vous, il, il a dit bien, il dit, mais c'est parce qu'effectivement, rien ne pouvait bouger dans les cieux pour qu'il ne puisse pas supposer, deviner, chercher, effectivement, c'est un secret que le Seigneur lui-même a gardé, comme le Seigneur qui s'avait dit, le Fils ne laissait pas, mais le Père lui-même, c'est pas moi qui dis, c'est écrit, et c'est les prophètes qui le répètent. Alors, vous qui croyez des tonnerres, qui, vous, vous êtes là, si, mais toujours, oui, nous croyons que les tonnerres viennent, Et puis, vous mélangez tout, vous ne ferez jamais arriver à la perfection. Ce n'est pas possible. Parce que, qu'est-ce qui nous rend parfait C'est la parole de Dieu. S'il n'y a pas de la place pour la parole de Dieu en toi, et que la parole de Dieu vient il y a notre paquet là-dessus. Comment vas-tu atteindre la stature parfaite? Ce n'est pas possible. Tous les saints et les prophètes ont prêché la parole de Dieu, Par les tonnerres. Paul a prêché la parole. Amen. Pierre a prêché la parole. Jean a prêché la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole C'est Jésus-Christ. C'est pour ça la Bible dit mais, que la parole de Christ habite abondamment. Amen. Merci. Quand la parole de Christ habite abondamment en nous, frère, tous les problèmes sont... Bien sûr. Bien sûr parce que Christ C'est la solution à tous nos problèmes. Les nous.